Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de l'ISCPA Paris, depuis lequel nous enregistrons cette émission spéciale consacrée à la formation professionnelle et la taxe euh, d'apprentissage. Depuis la réforme de la formation professionnelle de l'an dernier, il y a eu beaucoup de changements dans cet impôt qui s'appelle la taxe d'apprentissage. Il n'y a plus de barème, il n'y a plus de quota, il n'y a plus de fonds libres, il n'y a même plus euh, d'octa, euh, ni d'ocpa. Euh. Enfin, on va avoir tout un tas de sigles qui vont remplacer tout ça. Grâce à trois invités euh, que je remercie d'être venus aujourd'hui pour cette émission. Euh, tout d'abord, Caroline Besançon, vous vous travaillez dans un OPCO qui s'appelle l'AVDAS. Donc tout ça fait, fait déjà deux sigles. Oui. Euh, vous pouvez euh, peut-être expliquer. Alors, OPCO, ben, ça veut dire euh, opérateur de compétences. Très bien. Donc nous, so nous étions 20 OPCA, organisme paritaire collecteur agréé. Nous sommes aujourd'hui 11 Opco, oui. opérateur de compétences, euh, qui nous, dont, dont la mission est d'accompagner les entreprises dans le développement de leurs compétences, justement. Nous accompagnons également les branches professionnelles dans leur dans la construction de leur certification professionnelles. Et bien évidemment, nous finançons la formation des, des salariés de nos entreprises et nous finançons euh, l'apprentissage. C'est vous qui financez l'apprentissage. avdas c'est un opco particulier qui euh, travaille avec des branches professionnelles qui nous concernent beaucoup à parce puisque fait. nous, nous formons les jeunes au métier du journalisme, de la com et de la prod, tout oui. ça c'est dans votre giron. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme branches Alors, il y a, euh, ben, nous avons les branches historiques, donc le cinéma, audiovisuel, je, je ne voudrais pas en oublier parce que, mais bon, le cinéma, l'audiovisuel, le spectacle vivant, euh, puis les branches qui se sont rajoutées, la publicité, les loisirs, et les sept branches qui sont venues aujourd'hui se rajouter, le sport, euh, les organismes de tourisme, l'hôtellerie de plein air, elles sont au nombre de 7, les golfs, les casinos, euh, et puis le secteur de la télécom, de la télécommunication. Euh, Est-ce que j'en ai oublié Oui, les mannequins les mannequins, j'allais oublier les mannequins, je termine par les mannequins. Donc, médias, sport, loisirs, donc toutes les activités essentielles, enfin, qui n'ont pas toujours été jugées comme telles, oui. euh, mais qui nous manquent beaucoup, notamment dans le domaine des activités spectacle. culturelles. Et activités culturelles. Voilà, oui, ben, en gros, les, les, les médias, toutes les médias, et les, les activités de sport, de loisirs, euh, tout ce qui nous manque aujourd'hui, effectivement, les discothèques. Oui. Très bien. Donc ça, c'est OPCO, AFDAS, formation euh, professionnelle. Oui. J'ai également euh, avec moi sur ce plateau euh, Farid. — Bonjour. — Alors euh, vous, vous occupez d'une association, euh, Farid Aliwa. — Oui. Euh, — Vous occupez d'une association qui s'appelle AE3 et qui a euh, l'avantage de mettre en, en rapport les entreprises et euh, les écoles pour le versement du solde de la taxe. — Tout à fait. Donc AE3, euh, l'Alliance École-Entreprise pour l'Emploi, deux vocations, plateforme digitale qui met en lien les entreprises et les écoles habilitées à percevoir la taxe d'apprentissage et effectivement groupement d'écoles et on représente à peu près 150 écoles euh, membres aujourd'hui euh, du groupement. Donc, vous facilitez la vie des entreprises qui se disent j'ai les 87% sur lesquels on va revenir tout à l'heure qui font partie de la CUFPA qui et payée aux OPCO, mais il y a 13% de soldes qui doivent être payés comme un impôt, mais à destination d'école du choix de l'entreprise. Tout à fait. Et c'est là où vous intervenez pour être intermédiaire. Effectivement. Alors, on aide l'entreprise à payer son impôt. Et euh, je l'ai peut-être déjà dit, mais je vous le redis, c'est un impôt dont l'entreprise, c'est le seul impôt que l'entreprise peut choisir, et en tout cas à qui elle peut re reverser. Très bien. Euh, Jérôme, donc Jérôme est directeur des partenariats entreprises, Jérôme Thirion, au, au sein de l'ISCPA. Euh, donc vous, votre rôle, c'est quoi Alors moi, mon rôle, bah, l'ISCPA, c'est euh, un... Euh, la plupart de mon temps, c'est d'accompagner nos étudiants, hein, nos apprenants, donc euh, à trouver des stages, à trouver évidemment des alternances, à trouver un job à l'issue du cursus. C'est ça l'objectif euh, final. Et puis c'est d'apporter du conseil euh, à des entreprises ou à nos entreprises, euh, par exemple en faisant des sourcings pour euh, des profils d'alternance ou... Bah, C'est l'occasion aujourd'hui de, de travailler sur des sujets un peu plus complexes, euh, qui est par exemple la taxe d'apprentissage. Mais cette taxe d'apprentissage, pour nous, même si elle est complexe sur la partie du solde, est essentielle pour des écoles comme nous, afin d'obtenir bah, et de financer des, finance, des, des équipements pédagogiques. Ce plateau TV est un, un très bon exemple. Très bien. Alors on va revenir sur ces différentes contributions que les entreprises doivent payer. Et on va faire, on va partir d'un exemple simple, puisque l'objectif c'est d'être un peu pédagogue hein, et d'essayer de, de simplifier tout en étant précis. On va commencer par un film qui a été réalisé par l'équipe du groupe IGS, à laquelle l'ISCPA Paris, Lyon et Toulouse appartient. Et ce petit film explique le mécanisme de base de la taxe d'apprentissage. La taxe d'apprentissage évolue. La taxe d'apprentissage est un impôt obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 1 salarié et représente 0,68% de la masse salariale. La taxe se compose de deux contributions obligatoires. La première, la contribution unique formation professionnelle, est reversée au CFA par le biais de votre OPCO et de France Compétences. La seconde représente le solde, soit 13% du montant de votre taxe. Vous pouvez la verser à l'école de votre choix. Dans les écoles du groupe IGS, l'utilisation de la taxe d'apprentissage est dédiée à l'innovation pédagogique, à la modernisation des infrastructures, à la digitalisation des outils d'études et à l'accompagnement individuel des étudiants. Versez votre taxe d'apprentissage à l'une des écoles du groupe IGS et donnez toutes les chances à vos futurs collaborateurs d'être formés dans les meilleures conditions. Donc on voit dans ce petit film qu'il y a deux chiffres importants, il y a les 87% et les 13%. Euh, les 87% en réalité font partie d'une contribution qui est un peu plus large, il y a un bout de taxe d'apprentissage mais il y a autre chose autour. Donc euh, Caroline Besançon euh, de l'Avdas, qui est donc un des OPCO, euh, ben, je vous appellerai Madame 87% si vous êtes d'accord pendant la, la suite de nos oui. échanges. Je suis 87%. Voilà, Madame 87%. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a dans ces 87% avant de voir avec euh, Farid euh, chez euh, AE3, ce, qui sera Monsieur 13%, ce qu'on met dans le sol Alors, on va commencer par la CUFPA. Oui. Euh, donc, il y a une contribution unique, unique. c'est la contribution unique euh, à la formation professionnelle continue et à l'alternance. Et euh, cette contribution donc, contient le 87%, mais en fait, c'est la réunion de, des contributions formation professionnelle continue et taxes d'apprentissage. Voilà, donc le 87% ne concerne que la, la contribution taxes d'apprentissage. Cette pas euh, représente aussi la contribution légale que les OPCO doivent euh, collecter. Euh, les, le planning de versement de cette contribution euh, pour les entreprises de 11 salariés et plus s'effectue en trois fois. Donc là, pour la, la collecte qui vient de, de se terminer, donc, les entreprises euh, avaient versé un acompte au 1er mars 2020, au 15 septembre, enfin là, avec le, le contexte sanitaire, ça avait été reporté au 30 octobre 2020, et elles viennent de verser le solde euh, au 1er mars 2021. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, euh, la CUFPA s'est effectuée cette, cette année en une seule fois, avec un versement annuel au 1er mars 2021. Mais euh, pour la CUFPA future, donc la CUFPA sur les salaires 2021, le calendrier est un petit peu euh, transformé pour les entreprises de moins de 11 salariés, puisqu'elles vont devoir nous verser un acompte et là, elles n'y sont pas habituées. Elles vont devoir, euh, comme leurs homologues de 11 salariés et plus, au 15 septembre, elles devront verser un la qui représentera 40% de leur masse salariale 2020. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est important. Donc, Cufpa c'est un des gros morceaux des contributions qui sont versées à l'OPCO. Oui. À l'intérieur de cette Cufpa, il y a un morceau de taxe d'apprentissage. Exactement, c'est pour ça que je suis là. D'accord. Et tout ça fait partie de calculs que l'on peut faire en allant sur un site. Oui, les entreprises ont l'habitude. Elles vont sur notre site en ligne, GlobalDec, g l o b BALDEC, voilà l d e c voilà, Global, Global voilà, okay. tout à fait, euh, qui qui leur permet de calculer euh, facilement euh, les contributions qu'elles qu doivent verser à l'AFDAS donc il y a euh, un, un cheminement en ligne euh, elles versent d'abord leur formation professionnelle continue et ensuite euh, leur taxe d'apprentissage si elles y sont assujetties euh, sachant que euh, les, les contributions même si elles sont uniques euh, doivent être différenciées dans la mesure où la taxe d'apprentissage n'est pas assujettie à la TVA alors que la formation continue est assujettie à la TVA. Donc cette contribution unique, elle est unique, mais les OPCO sont obligés de la séparer parce qu'elles n'ont pas le, le même régime. Voilà. Et d'ajuster. Donc là, l'un oui. des, des critères importants, c'est plus ou moins de 11 salariés Oui, tout à fait. Ben, le critère, c'est... En fait, pour la taxe d'apprentissage, euh, le pourcentage reste le même, quel que soit l'effectif le, de l'entreprise. C'est 0,5916 euh, pour les entreprises de pour toutes les entreprises situées hors Alsace-Moselle et 0,44% pour les entreprises en Alsace-Moselle mais pour la formation continue c'est vrai que euh, ce seuil de plus de 11 salariés ou moins de 11 salariés est important parce que les taux de contribution vont varier donc côté formation continue et de la même façon euh, je ne sais plus ce que je voulais dire <rire> oui, euh, oui euh, le, le planning de, de versement des contributions est différent voilà alors justement, on voit, on voit bien que c'est technique et qu'on peut assez facilement s'embrouiller entre plus ou moins de 11 salariés avec des régimes d'exception, voilà. des calendriers différents, des calculs sur des assiettes différentes. Donc ça, c'est le 87%. Il y a un élément pour vous rassurer, vous qui nous regardez, c'est qu'on a préparé euh, sur notre site euh, des capsules qui ont été confectionnées par Jérôme Thirion, ici présent, et qui reprennent euh, par des tranches de 10 minutes l'ensemble de ces mécanismes de façon euh, très pédagogique et dans laquelle vous allez pouvoir vous retrouver si vous avez plus de 11 salariés que vous venez de l'Alsace-Lorraine que vous avez euh, oui. euh, des apprentis que vous êtes éligible à ceci ou cela donc tout ça c'est expliqué vraiment dans le détail ça c'est les 87% c'est qui qui, dans, dans laquelle les 87% sont une constituante. Voilà, voilà. c'est ça. Donc là, cuve pas. Mais dans cette taxe d'apprentissage, il y a le solde, c'est-à-dire les 13%, et je me tourne vers Farid, mmh. ces 13%, eux, sont fléchés directement par l'entreprise vers des écoles. Alors la question, c'est quelles écoles, et comment se passe ce fléchage, et comment se passe le, le, le paiement de, de cet impôt alors, déjà, je, je remets dans le contexte, le 13%, c'est 13% par rapport aux 87% dont vient de parler Caroline. Mmh. On a un 0,68% qui est toujours là. De la masse la, salariale. De la masse salariale, oh. donc ce qu'on appelle la taxe d'apprentissage. Mmh. 87% pour Caroline, 13% pour moi, d'où les dénominations respectives. Mmh. Et effectivement, l'entreprise, les entreprises, je rappelle que ce dont on, nous parlons, il s'agit d'impôts, okay. donc les entreprises doivent s'en acquitter. Et concernant le 13%, l'acquittement doit se faire avant le 31 mai de l'année euh, en cours. Et on prend pour cela masse salariale N-1. D'accord. Donc, on est en 2021, on prend la masse salariale 2020, on calcule son 13% et on le reverse en tant qu'entreprise à une ou plusieurs écoles habilitées à percevoir cette taxe. Ok. Alors, pour revoir tous ces mécanismes, je vais proposer à Jérôme euh, d'aller, de se rendre sur le, le wall ici, et on va regarder en attendant un petit zapping. qui se cache derrière cet acronyme pas. contribution unique de formation professionnelle et de l'alternance Qu'on appelle la contribution supplémentaire à l'apprentissage. La taxe d'apprentissage se scinde clairement en deux parties 87% d'un côté et 13% de l'autre. Donc il y a trois films de 10 minutes un sur la et les 87%, un sur le solde de la taxe d'apprentissage à 13%, et un sur l'ACSA, euh, qui est euh, un impôt qui est dû par les entreprises de plus de 250 euh, salariés. Ces trois capsules sont disponibles avec des explications techniques sur le site de ISCPA école. Je vous propose que justement on aille faire un petit tour sur le site, en compagnie de Jérôme qui a préparé tout ça, pour que vous compreniez comment se passe le, le, le mécanisme entre les différents impôts à payer et les outils qu'on qu met à votre disposition. Jérôme, c'est à toi. Alors ben oui, Emmanuel, pour retrouver toutes les informations, il suffit d'aller sur le site ISCPA. Euh, ici, vous cliquez sur l'onglet « Taxes d'apprentissage ». Euh, à partir de là, vous allez arriver sur une page où vous allez avoir différentes choses qu'on a mis en œuvre, euh, le replay d'aujourd'hui, et puis trois capsules euh, bien détaillées euh, sur chacun des éléments, la CUFPA, le CSA, euh, la CSA, pardon, et le solde de la taxe d'apprentissage. Également, vous pourrez télécharger un guide qui va faire 12 pages où vous aurez toutes les informations. Et puis, bah, si vous souhaitez verser à ISCPA deux possibilités, soit très simple, vous téléchargez le bordereau et vous nous l'envoyez. Ou bien, vous allez sur l'application AE3 et ça va vous permettre de calculer le, toutes vos contributions, y compris pour les cabinets d'expertise comptable. Voilà, je vous ai tout dit Ok, merci euh, Jérôme. Euh, ben, je vais me tourner vers, euh, vers Farid, euh, puisqu'il en a été question dans la, la, la dernière euh, présentation. Euh, Est-ce que les entreprises ont accès à une liste d'écoles qui sont éligibles euh, Est-ce qu'on peut verser à une seule école euh, donc Comment ça fonctionne Alors oui, les entreprises, euh, on parlait d'impôts tout à l'heure, c'est le seul impôt que les entreprises les entreprises <rire> peuvent maîtriser. Elles choisissent à qui elles donnent. Dans la mesure où l'école ou les écoles sont habilitées, donc elles apparaissent sur une liste préfectorale, qui sont sur, euh, vous tapez, euh, liste préfecture euh, de la région que, euh, où se trouve l'école, oui. et vous allez voir, euh, vous allez trouver la liste des écoles habilitées. Alors, si. pour Paris, Lyon, Toulouse, euh, qui sont les trois campus du groupe IGS et, et de l'ISCPA, oui. toutes les informations sont sur le site, mais effectivement, on peut venir d'autres régions et avoir d'autres idées. Tout à fait. Donc, on va voir la préfecture euh, de région. Exactement. Ok. On peut verser à une seule école On peut verser à une seule école, bien entendu, c'est le choix de l'entreprise. D'accord. Une ou plusieurs, comme elles veulent. Donc c'est là oui. où je fais le clin d'œil pour dire qu'on peut, par exemple, verser à l'ISCPA Paris. L'ISCPA, pardon, bien sûr, et je vous l encourage à le faire, d'ailleurs. Très ça bien. Ça nous permet, euh, on peut le redire, <rire> ça, nous permet, ça vous permet, effectivement, de, de financer ce genre de plateaux télé qui sont euh, très bien équipés. C'est ça. Ben, ça nous permet de faire avancer la pédagogie, d'avoir des installations, des intervenants euh, qui aident les jeunes dans leur employabilité. Je me tourne vers Caroline. Euh, il y a d'autres questions euh, génériques euh, qui sont euh, posées. Euh, les, la, la déclaration aujourd'hui est de plus en plus dématérialisée, n'est-ce pas Oui, tout à fait. Alors, comment ça marche euh, ben, Sur notre site de déclaration en ligne, donc, euh, on invite les entreprises non seulement à déclarer euh, leur masse salariale, mais également à effectuer leur règlement de façon dématérialisée. C'est-à-dire qu'on ne souhaite plus que les entreprises... Règle par chèque euh, et plusieurs messages l'indiquent sur notre site. On souhaite qu'elle règle, si possible, par prélèvement puisque donc c'est sur notre plateforme cycle, sécurisée Slimpay, ou alors, euh, à défaut, par virement euh, en effectuant un virement de leur contribution et en indiquant euh, dans leur euh, référence, dans le libellé de virement, la référence de leur euh, identifiant AVDA sur cinq chiffres. Euh, ou alors de leur numéro de sirène, si, euh, si elles veulent en complément. C'est très important, parce qu'en fait, déma cette dématérialisation, nous la faisons... Euh, ben comme l'a dit tout à l'heure Farid, en termes de contexte, c'est vrai que c'était compliqué l'an dernier de traiter des chèques, quand mmh. nous avons été confinés au, le 16 mars, donc nous avons commencé déjà à euh, ne plus souhaiter euh, traiter de chèques, c'était trop compliqué, mais derrière il y a aussi cette perspective de transmission de nos collectes à l'Ursaf en 2022, et forcément euh, l'Ursaf va prélever les entreprises mensuellement, donc c'est l'occasion pour les entreprises aussi de s'adapter à un nouveau mode de collecte euh, en commençant... Euh, aversé verser aux opcos d'une façon dématérialisée par endettement prélevé prélèvement ou en haut par virement. Donc ça, vous pouvez préciser le rôle que va jouer l'URSAF dans les années à venir. Qu'est-ce qui est prévu Alors, euh, nous n'avons pas encore de certitude. Bon, donc, euh, puisque l'URSSAF, euh, initialement, c'était en 2021 qu'il devait prendre le relais, puis là, été repoussé au 1er janvier 2022. Euh, ce que nous savons, euh, c'est que nous, au niveau des OPCO, nous allons encore faire une collecte, puisque euh, là, les entreprises de on salariés plus ont versé au 1er mars leur premier account CUVPA. Donc, il y aura un deuxième acompte au 15 septembre et elles vont verser euh, le solde au 1er mars 2022 sur les salaires 2021. Donc, pour les salaires 2021, rien ne change. Pour les salaires 2022, en revanche, à partir du 1er janvier 2022, ce sont les URSAF qui prennent le relais, qui vont collecter mensuellement et par prélèvement euh, l'ensemble des entreprises sur les salaires 2022 pour les contributions légales. Je tiens à le dire, euh, ce sont uniquement les contributions légales, c'est-à-dire la, la fameuse CUFPA. Euh, que les entreprises vont, vont verser euh, via l'URSSAF et non plus euh, via les OPCO. Ok, Donc la bonne nouvelle, c'est que l'an prochain, on refera sans doute une émission en particulier euh, pour Avec expliquer plus... les nouveaux mécanismes et les, et les ajustements. Bah, quand on en saura plus sur effectivement euh, cette, les, les modalités de collecte de l'URSSAF okay. et savoir si... Alors là, là, on est pas. sur les euh, 87% qui font partie de la CUFPA. Oui. J'ai une dernière question technique avant de revenir aux 13% auprès de Jérôme et Farid. Euh, quel est le statut, en particulier, la contribution des intermittents du spectacle Parce que vous, vous êtes à l'AVDAS, et oui. donc, euh, bah, par définition, l'AVDAS s'occupe de loisirs, euh, spectacles, sport, culture, médias. Oui, bah, nous avons. – Communication, oui. production, journalisme, qui sont les, oui, trois, la presse, hein, qui sont les trois filières que, la presse, les médias, sur oui. lesquelles on travaille à l'ISCPA. Oui. Donc là-dedans, il y a des intermittents du spectacle. Donc comment ça se passe ?– oui. Tout à fait. Alors, euh, les intermittents du spectacle, euh, bah, concernant le 87%, bon déjà, les intermittents du spectacle, ils ont un opco unique. Donc les entreprises, quel que soit euh, leur euh, secteur d'activité, même si pour les salariés non intermittents elles versent un autre opco, pour les intermittents du spectacle, c'est incontournable, c'est l'AFDAS. Et pour le 87%, spécifiquement, euh, elles peuvent effectivement constater qu'il y a une, des différences par rapport à la façon de calculer leur contribution formation continue, puisque pour la taxe d'apprentissage, il y a une majoration de 10% de la masse salariale intermittente du spectacle et qu'il y a également l'inclusion enfin, des effectifs intermittents dans les effectifs pour calculer les, les 87% et pour euh, atteindre ou pas le fatidique seuil de 250 salariés qui euh, ensuite entraîne les entreprises sur la piste du paiement de la CSA la contribution supplémentaire à l'apprentissage. D'accord. Voilà. Donc, c'est une contribution unique, mais il y a quand même des contributions supplémentaires. On va, on va y revenir. Oui, euh... oui. Ah. D'ailleurs, c'est une contribution légale, C'est ça. Très bien. C'est même pas si encore si elle va transférer à l'URSSAF. Alors, euh, Farid, monsieur 13%, oui. qu'est-ce que ça donne pour les intermittents Et bah, ensuite, je me tendrai vers Jérôme. Alors, il il en, est en est de même. C'est qu'on parle de taxes d'apprentissage. Donc, la masse intermittent est majorée de 10% pour le 87, mais pour aussi le pour le sol 13%. D'accord. Très important de le dire. Pour le CSA, Jérôme, le critère, c'est quoi Cela, C'est une question de taille. Euh, oui, c'est une taille d'entreprise, une taille d'effectif au minimum 250 salariés, hein, mmh. équivalent en plein. Et euh, l'objectif fixé par le législateur, c'est d'obtenir un taux donc ce taux, c'est de 5%. Au-dessus de 5%, il y a ce qu'on appelle un bonus. Ça, c'est détaillé vraiment dans les fameuses capsules qu'on vous a montrées tout à l'heure. Et si vous êtes en dessous, vous avez, on va le dire, on va caricaturer un petit peu, un malus que l'entreprise doit s'acquitter. On l'a compris auprès de qui Auprès des OPCO. Voilà. Voilà. donc UFPA, OPCO CSA, OP, OPCO aussi avec ces, ce mode de calcul et 13% euh, vers les écoles en passant éventuellement par un intermédiaire euh, comme euh, à E3 avec pour les 13% Jérôme puisque toi tu as beaucoup d'appels d'entreprises qui veulent nous verser il faut peut-être résumer euh, les histoires de calendrier et de montant parce que là il y a un peu des confusions aussi oui alors on, on, on les a dit euh, déjà un petit peu mais c'est vrai qu'on va essayer de, de simplifier si, si tant est qu'on peut le faire mais euh, la, la partie du 13% on, on l'a compris c'est la taxe d'apprentissage donc on parle d'un même impôt, sauf que ce même impôt, vu qu'il est découpé en deux, euh, c'est là que les problèmes arrivent. C'est qu'il n'a pas le même rythme de paiement et, à certains instants, les mêmes bases de calcul. Okay. D'accord Si on revient au 13% eux-mêmes, la base de calcul, c'est quoi Et Donc. le calendrier, c'est quoi Alors, pour le 13%, la base de calcul, c'est, euh, par rapport à l'année fiscale, une année avant. Donc là, on, a, on va payer 2021, et eh bien on va se servir de base salaire 2020. Et l'échéance, c'est au plus tard, au 31 mai 2021. — Donc ça, c'est clair pour cette année. Oui. Mais on a des questions qui nous ont été posées, euh, justement, sur les bases de calcul, euh, notamment euh, de l'an dernier. J'ai une question de Patricia qui dit... Euh, je vais poser la question à Farid, puisqu'on a dit que c'était monsieur 13%. Mmh. Euh, J'ai versé 13% aux écoles sur la masse salariale 2019 en 2020. Est-ce que je peux réguler en 2020, si je me rends compte que la masse salariale de 2020 est, par exemple, différente de celle qui m'avait servi pour le calcul l'an dernier Donc les 13%, est-ce que ça se module du tout. En fait, ce qui a été payé en 2020 n'est pas euh, modulable ni récupérable. L'exercice est clos. Et on part du principe où les écoles ont eu la taxe, l'ont dépensée. Donc il paraît presque impossible, et le législateur ne l'a pas euh, prévu, de réguler quoi que ce soit, de moduler quoi que ce soit. En euh, tout cas, concernant le 13%. Sur le 13%, oh, on ne oui. peut pas tout, peut revenir en arrière. Est-ce qu'on peut procéder à des ajustements, je me tourne vers Caroline Besançon, euh, pour le 87% Est-ce qu'on peut dire, attention, ma masse salariale a changé euh, oui, oui, puisque les entreprises ont versé un acompte. Donc dans la mesure où c'est un acompte et que le solde, euh, c'est ce qu'elles viennent de verser au 1er mars 2021, donc forcément... Les entreprises peuvent réguler leur masse salariale. C'est l'occasion même, puisque avec le contexte sanitaire, la forte baisse des masses salariales euh, en 2020 par rapport à 2019, elles ont souvent surévalué. Donc, on leur propose effectivement... alors. Il y a deux cas de figure pour les entreprises de moins de 11 salariés. Euh, le, le, il n'y a pas de cas de figure dans la mesure où elles n'ont pas fait d'acompte, donc elles mmh. viennent verser, elles versent au réel. Mais les entreprises de 11 salariés et plus ont pu surévaluer leur asa surévaluer leur masse salariale, verser 98% d'une masse surévaluée, et du coup elle se retrouve avec des traversées cette année quand elle euh, nous déclare au 1er mars la masse réelle. À ce moment-là, on a deux solutions, soit si elle le souhaite les rembourser, soit, comme la majorité le demande, euh, reporter ce trou sur 2021 et compenser avec la compte 2021 qu'elle verse à la même date au 1er mars. D'accord. Donc là, les deux marchent en parallèle. Donc j'ai oui. la, la question de Magali qui dit « Moi, j'ai embauché un apprenti en fin d'année 2020 euh, et je suis exonéré de la taxe. » Euh, donc, elle ne versera pas les 87% au 1er mars. Euh, Qu'en est-il pour le solde de 13% Donc, si je comprends bien, ceux de l'an dernier, il euh, n'y a rien à faire. Et ceux de cette année ben, Là, on est sur une année 2021 avec la masse salariale 2020. Oui. Si sa masse salariale est inférieure à 111 930 pour cette année, c'est-à-dire 6 fois le SMIC annuel, et qu'elle a eu un apprenti dans l'année, effectivement, elle est exonérée. Et donc, elle ne paiera pas la sont 13% sur l'année euh, antérieure. D'accord. J'ai une autre question technique, parce qu'effectivement, on a l'impression comme ça que c'est 87, 13, que tout va bien, mais après, il y a des exceptions, il y a des, y a des choses à regarder de plus près. Euh, une question que je vais peut-être poser à Caroline, est-ce qu'il faut, dans le, la base de calcul de la masse salariale, intégrer les salaires versés aux apprentis Alors, pour les entreprises de moins de 11 salariés, c'est catégorique, c'est non. D'accord. Pour les 11 salariés et plus, à partir de cette année, oui, il faut les inclure. Donc là, le critère, c'est à nouveau 11 salariés ou pas Tout à fait. D'accord. Exactement, oui. Même chose sur le, le, les 13 Oui, pareil. Euh, globalement, on a les mêmes, euh, la même assiette, euh, on a la même masse salariale, en fait. Voilà, quand les, quand les entreprises nous appellent pour demander euh, quelle est l'assiette pour le 13 on leur dit que c'est la même assiette que pour le 87 Et surtout, je le répète, que les OPCO ne le collectent pas. Parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'entreprises qui essayent de passer par les OPCO pour le 13 alors ça, c'est une autre question. Donc si une entreprise dit, bon, moi, je veux simplifier les choses, je fais une fois le calcul, je verse 100%, je ne veux pas me faire de différence entre les 87 et les 13, je donne 100% à l'OPCO, ça, c'est pas possible. Ah non, ce pas bon. D'accord. Donc il faut di bien distinguer les 87% qui font partie de la pas, des 13% qu'on va verser euh, en échange d'abord d'euros, d'un reçu... D'un reçu libératoire. D'un reçu libératoire. Tout à fait. D'accord. Qui, là, dans ce cas, a été mis euh, par, par exemple, l'association euh, dont vous occupez. Euh, oui, tout, tout à fait. fait par l'école qui, euh, qui absorbe les fonds, en fait. D'accord. OK. Bon, j'espère que c'est clair. Jérôme, toi qui es observateur de nos échanges, est-ce que tu as l'impression que ça répond aux questions que bah, se posent les entreprises Moi, j'ai eu la chance de travailler un peu dans tous les secteurs. Donc, euh, je, je comprends un peu tout ce qui se dit. Non, je pense qu'on répond, en effet, à, à pas mal de questions euh, des entreprises, en tous les cas qui nous ont été posées. Euh, J'en profite une nouvelle fois pour dire, un... Notre site vraiment donne des choses détaillées euh, dans tout ça. Deux, euh, bien, vous avez des professionnels hein, euh, au sein des OPCO donc euh, à, à appeler. Et puis, euh, si euh, vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas aussi, par exemple, à m'envoyer un mail et ça sera avec grand plaisir que je relayerai, euh, bah, soit aux OPCO concernés, soit à eux trois, soit si je peux vous répondre, je le ferai. Ah, voilà. pour ça que je... Mais ça me semble assez clair en tous les cas, Emmanuel. Bon, tant mieux. Euh, <rire> alors, j'ai quand même d'autres questions techniques. Ah. Alors, faut, pour la prochaine, il faut que tu prennes une boule de cristal <rire> et que tu nous dises ce qui va se passer pour les aides aux alternants euh, est-ce qu'elles vont être reconduites Parce qu'elles ont été très utiles cette année euh, je donne l'exemple de l'ISCP à Paris on a, eu, on a eu plus de 210 alternants avec un statut d'apprenti oui. euh, dans des secteurs journalisme comme prod où on sait qu'il bah, y a des endroits où c'était mal mené, pas de festival, pas de concert, pas de cinéma, donc ces aides elles ont été particulièrement utiles cette année, est-ce que ça va continuer Monsieur Irma Alors, euh, je ne peux pas parler à la place de la ministre Elisabeth Borne mais qui a quand même un petit peu révélé certaines chose depuis quelques mois. Euh, déjà, avant avant, avant de te répondre, Emmanuel, dire que cette prime, tu l'as dit, mais je le répète, est vraiment une très bonne chose. Donc euh, nous, en tant qu'école, on ne peut que qu'encourager euh, à ce qu'elle continue. Euh, pourquoi je dis encourager Parce qu'au moment où on se parle, euh, la ministre a annoncé que la date qui permet d'obtenir cette prime... Devrait être repoussé de quelques mois. Je vous rappelle que là, c'était jusqu'à fin février. Mmh. Et vous obteniez quoi ben Une prime allant jusqu'à 8 000 euros mmh. euh, par mois de contrat. Mais au moment où on se parle, on ne peut qu'appeler de nos voeux que cette prime continue. Alors, c'était 8 000 euros par année Par année. Mais et au prorata du nombre de mois — Exactement. — Voilà. D'accord. Voilà. Si on se dit 8 000 € par mois, ça commence ah oui. à devenir... — Ah euh... oui. C'est ce que j'ai dit. Alors... Euh... — Non, c'est ce que j'ai compris, mais... <rire> — Donc si tu as compris, c'est bien de me reprendre. Non, c'est 666 euros par mois euh, dans un maximum de 12 mois. — Voilà. — diabolique. Alors j'ai une autre question diabolique. Euh, comment est-ce qu'une entreprise fait... Euh, je pourrais le, le, le poser à Caroline, mais comment est-ce qu'une entreprise fait pour trouver son autre de référence alors, il euh, bah, y, y a plusieurs méthodes. C'est vrai que bah, Caroline pourra y répondre. Moi, moi, ce que je connais, ce que j'utilise assez régulièrement avec les entreprises, c'est que je les envoie vers un nouvel, une nouvelle application qui s'appelle CFA-Doc. cfa, doc. Voilà. CFA doc et Doc, c'est d o c exactement. Et donc, l'avantage de ça, c'est que vous indiquez votre SIRET, vous indiquez votre IDCC et dans la plupart des cas, ça va vous indiquer… Un IDCC euh, c'est en gros la convention collective merci de nous reprendre sur ces acronymes et à partir de là, ça va vous indiquer là, dans la plupart du temps votre bonne OPCO. Mais je crois qu'il y a une autre application qui est souvent oui, utilisée. Ben là, c'est un... FADOC, alimenté par les OPCO. Donc mm -hmm. voilà, d'après les, les fichiers de nos entreprises. Alors qu'il y a une autre application qui est l'application étatique. Donc euh, quand on tape OPCO dans Google, on tombe sur le premier lien. C'est. Euh, oui, on arrive à... sur le site travail-emploi.gouv.fr. Voilà, c'est cela. Ouais. Et là, donc, ben, on peut effectivement voir la liste des 11 OPCO. Et pour chacun des 11 OPCO, ben, les, les IDCC, les identifiants de convention. Collective pour lesquelles ils sont habilités, euh, puisque donc euh, ce qu'on n'a pas précisé au départ, c'est qu'on est 11 OPCO et qu'on a chacun nos branches d'activité, nos secteurs d'activité qui sont conditionnés par l'identifiant le, de l'entreprise. Quand l'entreprise cherche un OPCO, on va lui demander d'abord, la première question c'est, quel est votre IDCC Quel est votre identifiant de convention collective Et si elle n'en applique pas, si elle applique le droit du travail, à ce moment-là, on lui demandera, quelle est votre activité Quel est votre code euh, NAF et euh, on verra si euh, c'est un code qui relève de, de l'objet en question ou pas. Et après. La, la DGFP nous dit de regarder un critère qui est le critère de la pertinence et de la cohérence. Donc après, voilà, il y a des entreprises qui sont aussi un petit peu en déshérence d'Opco, qui ne rentrent pas dans les moules. Donc pour ces organismes-là, c'est aussi mon service qui les accueille et qui, euh, qui valide leurs adhésions. Pour ces entreprises-là, on va regarder la cohérence du secteur. Voilà. Alors on sait que, en faisant l'émission depuis l'ISCP à Paris, avec trois filières en journalisme comme prod, la plupart du temps, c'est l'AFDAS qui est notre interlocuteur. C'est pour ça que je suis là. C'est très gentil. Euh, merci beaucoup. <rire> Mais en fait, on a des questions euh, un peu techniques selon les, euh, selon les secteurs d'activité ou les branches. Il y en a une qui concerne tout le monde, je me tourne à nouveau vers Jérôme, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait en matière de politique inclusive, notamment pour le recrutement de jeunes en situation de handicap Alors, nous, on est euh, au sein du SCPA, on est euh, tout à fait ouvert à ça dès, euh, dès ce qu'on appelle les, les journées portes ouvertes, hein, où on, on, on met l'accent sur ce point-là. Alors, on n'est pas en, censé savoir tout, toutes les personnes qui sont RQTH, en hein, reconnaissance euh, d'handicap chez nous, mais il y en a quatre qui ont fait valoir ce, cette reconnaissance et qui aujourd'hui sont toutes et toutes et tous placées euh, en entreprise et ça se passe extrêmement bien. D'accord. Alors j'ajoute moi en tant que directeur euh, d'école, qui fait partie du groupe IGS, qu'on a la chance d'avoir un service qui est mutualisé au niveau de toutes les écoles au sein du groupe, qui s'appelle « AndiGS » et qui favorise justement le recrutement, le placement de, de jeunes en situation de handicap, que ce soit pour leurs études ou pour l'alternance de manière générale. Donc là, on ne se trompe pas en, en allant vers une école du groupe IGS. Non, ça nous aide, ça, ça, ça nous aide, vraiment. Ok, je refais un petit tour sur la dématérialisation auprès de Farid. Même chose, dématérialisation, c'est un peu la raison d'être de l'association dont vous vous occupez alors, c'est ce, ce vers qu'on tend effectivement, et notamment avec ce qui se passait encore une fois l'an dernier. Euh, bon, en France, on aime beaucoup les chèques, malgré tout. Euh, les entreprises continuent à payer par chèque. On encourage de plus en plus à payer en ligne. Euh, à partir de notre site ae3.org, « Versez votre 13 vous pouvez, effectivement, aller verser à une des écoles membres euh, de la, de, la, de notre association. » OK, je pense que le tour d'horizon est complet. Donc, si on résume QFPA... Il y a dedans un morceau de taxe d'apprentissage qui représente 87 C'est 87 C'est Ces euh, un montant de la masse salariale. Oui, c'est un pourcentage de la masse salariale. C'est un pourcentage de voilà. la masse salariale. Oui, tout à fait. Plus de 11, moins de 11. Oui. Alsace, c'est euh, que Moselle. Oui. Non, c est, c est, c est 50, des, des, il y a trois départements. Euh, c'est une fausse appellation Alsace-Moselle, puisque c'est trois départements, le 57, le 67 et le 68. Et on n'a pas dit quelque chose qui est important, et j'ai une entreprise ce matin qui me posait la question. Le 13% n'est pas dans les Alsace-Moselle. Non. Donc c'est important de le dire aussi. Pas, pas sur les masses salariales d'Alsace-Moselle. Voilà, c'est ça. Les entreprises qui emploient des salariés en Alsace-Moselle ou qui ont un établissement en Alsace-Moselle payent leur 0,44% à l'Opco. Puisque mmh. c'est un taux différent, donc leur 87% c'est 0,44%, et ils n'ont pas à faire leur euh, 13%. D'accord. Donc là on est bien sur cette euh, contribution dite unique qui contient un bout de taxe d'apprentissage. Euh, dans ce cas-là, le plus simple c'est de repérer son OPCO de référence, de s'adresser à l'OPCO et oui. de tout faire en ligne avec tous les calculs qui vont voilà. bien, tout en tout posant les questions si on a un doute oui. sur la régulation à faire ou pas par rapport à l'an dernier. Oui. Euh, ça, c'est pour les 87%. C'était avant le 1er mars. Et avant le 1er mars. Voilà. Mais pour euh, je, je, tout, tout, toutes les entreprises qui ne l'auraient pas encore fait, notre site est, reste ouvert. Voilà. Elles peuvent continuer de de faire leur déclaration en ligne, il n'y a pas de souci. D'accord. Il faut qu'elles se dépêchent quand même. Ah bah, il faut qu'elles se dépêchent. De toute façon, là, elles sont déjà en retard. Mmh. Mais il faut quand même qu'elles le fassent. Euh, Très bien. Mieux vaut tard que jamais. Entendu. Pour les 13%, on est encore dans les temps. Oui. Euh, puisque là, c'est une autre euh, contribution. Là, c'est une part qui est versée aux écoles. Donc, il y a des assiettes communes et des calculs communs avec les 87%. Mais on ne peut pas revenir sur le passé. Non. Donc, Tout ce qui a été fait en 2020 est clos et on ne revient pas dessus. Très bien. Euh, oh, non, et... je... Pardon, oui, pour 2021, il est encore temps, on rappelle, jusqu'au 31 mai, pour régler le sol du 13% à une école, on a jusqu'à aujourd'hui aidé plus de 4000 cabinets comptables, ça je l'ai pas dit, mais je le précise quand même, c'est important, plus de 200 000 déclarations, toutes branches confondues, parce qu'on aide les cabinets sur toutes les déclarations, notamment l'AFDAS, euh, et le 13% à régler euh, avant le 31 mai. Voilà. OK. Donc, euh, bah, c'est Jérôme qui, qui joue le rôle de, de Monsieur CSA Ouais. Euh, est-ce qu'il y a des choses, une autre chose en particulier à retenir 250 salariés, plus ou moins Oui, voilà, plus ou moins 250 salariés. En dessous, on n'est pas concerné. Au-dessus, au ben, on est concerné. Et on est concerné par « est-ce que j'ai un taux d'alternance suffisant pour ne pas payer euh, un malus par rapport à, à cette contribution ?» Et que cette CSA ne se verse plus du tout à un CFA, mais exclusivement à un OPCO. Okay. Voilà. Euh, voilà. Alors le, le mot de la fin, bah, il te revient sur le site internet de l'ISCP École, puisque tu as mis à disposition trois capsules qui reviennent dans le détail euh, sur chacune de ces contributions, avec les exceptions, et il y a également un guide qu'on peut télécharger, évidemment, gratuitement sur le site, oui. pour euh, en, voir, en savoir un peu plus sur euh, chacune des, euh, des contributions. Ben voilà, on a passé un petit peu de temps, parce que c'est comme ça qu'on voit les choses dans cette relation qu'on veut nouer, avec, et qu'on noue d'ailleurs avec les entreprises, et puis euh, on n'en a pas parlé là, mais on... On pourrait, pour les entreprises qui le souhaitent, voir par exemple des exemples de choses que l'on a pu financer grâce aux subventions des entreprises de la taxe d'apprentissage. Par exemple, on a financé cette année ce qu'on appelait la box dans la box, c'est-à-dire un studio d'enregistrement pédagogique pour l'ensemble des de, de, de nos élèves voilà. tout à fait, d'ailleurs il y a un petit film sur ah le bah. site Merci, où Emmanuel. on peut voir le studio musique le plateau télé depuis lequel on enregistre cette émission aussi, euh, ça a été un projet qu'on a largement financé par la, la taxe d'apprentissage donc c'est un impôt qui est utile euh, tout comme l'a été votre participation euh, dont je vous remercie euh, à cette émission un peu spéciale merci Caroline, merci Farid, merci Jérôme merci vous. rendez-vous pour tous ceux qui le souhaitent euh, vers notre site où vous aurez toutes les coordonnées euh, de nos invités en particulier celle de Jérôme Thirion qui est notre directeur des partenariats entreprises à qui vous pouvez euh, vous adresser pour en savoir plus bonne journée à tous et à bientôt